Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien dans ce nouveau tuto. On va apprendre à faire un wheeling, la technique de base. Alors le wheeling, c'est très simple. Il faut se mettre sur une vitesse qui est adaptée, qui mouline suffisamment pour être assez dynamique pour pouvoir lever votre roue avant. Donc pour ma part, monoplateau à l'avant et je vais me mettre sur une vitesse à peu près au milieu. Regardez quand je prédate déjà ce que ça peut donner. Il faut que ce soit assez dynamique pour qu'on puisse juste lever et que ça parte tout, tout de suite. Pour vous, c'est trop dur si on est trop élevé, par exemple. Vous voyez, si j'ai une vitesse qui est trop compliquée, trop dure, impossible de lever, ça ne va pas aller. Et à contrario, si j'ai une vitesse qui mouline trop, je vais me mettre sur le plus gros pignon. Vous voyez, là, ça mouline trop. Ça dépend toujours des vélos, c'est difficile à vous dire la vitesse. Ça dépend vraiment des vélos, de la taille des roues, du vélo que vous avez. Mais basez-vous sur à peu près ce que je viens de dire. Maintenant, la technique, elle se décompose en plusieurs étapes. La première, c'est d'arriver avec un petit peu d'élan. Faire un mouvement de l'avant vers l'arrière. Servez-vous d'une compression si vous avez une fourche de votre fourche. Sinon, faites un mouvement de l'avant vers l'arrière. Ce qui est important, c'est de ne pas plier ses bras. C'est au contraire de les garder tendus. Et de faire un balancier qui vous permette... Être en équilibre suffisamment sur l'arrière, on peut déjà s'entraîner à cabrer la roue avant. Ici, je cherche la compression de l'avant vers l'arrière et je garde les bras tendus. L'avant et là, j'ai les bras tendus. Maintenant que vous maîtrisez ce lever de roue avant, vous avez les bras bien tendus, vous êtes assis vraiment sur l'arrière de votre selle. Maintenant, il va falloir tenir la distance. Donc, deux techniques pour tenir la distance. La première, c'est utiliser votre frein arrière en freinant. Vous allez rebasculer votre roue avant. Donc, ça, c'est au cas où vous allez trop loin. Maintenant, si vous n'allez pas assez loin, il faut juste pédaler plus vite pour l'équilibre de droite. À gauche, il faut se servir de ses genoux et n'hésitez pas à faire basculer votre vélo de droite à gauche pour récupérer l'équilibre. Vous faites un wheeling trop important, vous partez trop sur l'arrière, utilisez le frein arrière donc ça donnerait ça. Freinez, je freine et voilà, ça me permet de replaquer, et de contrôler mon mouvement. Là, je freine, ça me fait replaquer tout de suite. Vous voyez, là, si ma roue avant redescend, là, faut repédaler plus fort. Allez, on est sur un stade de foot donc on va essayer de faire toute la distance. C'est parti, hop. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, pensez à vous abonner, il y a plein d'autres tutos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir, bon entraînement, bon ride, ciao